Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 20 juin 2022 déjà. Qu'est-ce qui se passe à partir, toute la semaine, de, à partir de samedi 20 juin Il y a effectivement des changements dans le ciel, ce, ce qu'on va regarder ensemble. Donc, parmi les changements, bon, la semaine démarre bien lundi pour mes signes d'air, qui est gâtée toujours grâce à la présence de planètes dans un élément air en gémeaux, pour le citer. Il y a notamment ben, la condition solaire, le soleil, qui, ce lundi encore, jusqu'à mardi, jusqu'à mardi 9h15 en temps sidéral, en gros, ça ça fait 11 heures ici en métropole, donc jusqu'à mardi 11 heures, Messingdaire est encore dans cette dynamique extrêmement positive et porteuse. Pourquoi Parce qu'il y a, pour vous, hein, qui sont mes signes d'air, mes Gémeaux, mes Balances, mes Verseaux, et ceux qui bénéficient des influences qui viennent des Gémeaux, il y en a deux, ceux qui sont à 60 degrés en amont hein, et 60 degrés en aval de mes Gémeaux, qui sont mes Béliers et mes Lions. Donc ceux qui, jusqu'à mardi, je, je précise, hein, jusqu'à mardi 11h du matin, vous êtes dans une dynamique encore extrêmement positive, active, dynamisante, optimisante, avec pleine lucidité. Avec plein d'assurance, de, de confiance en vous, profitez-en. Je ne vais pas dire que mardi à partir de 11h du matin ça change, mais en gros c'est pas loin. Pourquoi Parce que gros gros changement qui arrive tous les mois, hein. c'est le, le, la sortie du soleil des signes des Gémeaux, hein, du, cette séquence-là, pour entrer dans le signe du cancer. Et lorsque le soleil rentre en cancer, donc encore une fois à partir de mardi 11h, en gros, qui vont être les, les bénéficiaires pendant à peu près un mois, mais en tous les cas, au Moins jusqu'à la fin de la semaine, ce sont mes signes d'eau. Alors vous allez me dire, mes signes d'eau, oh, ça fait une éternité qu'on était mis un peu à la trappe, un peu de côté. Ben ça change, c'est chacun son tour. Donc à partir de mardi 11h du matin, tac, on change la donne avec l'évolution de l'astre solaire, hein, vu de la Terre hein, dans notre système géocentrique, hein, qui entre dans l'axe qui correspond à la séquence du cancer. Et donc à partir de là, ceux qui vont Enfin, bénéficier d'une dynamique heureuse, positive, porteuse, optimisante, plus de lucidité, plus d'assurance, plus de fluidité, surtout pour mes signes d'eau, qui sont plutôt votre marque de fabrique en général, hein, surtout mes cancers, mes poissons, et puis vous aussi, mes scorpions, quand vous êtes moins anxieux, ben, du coup, tout passe mieux parce que vous êtes intuitif euh, d'une façon parfois extrêmement aiguisée. Donc, c'est votre tour. Donc, excellent. Donc, à partir de mardi, séquence, hein, à partir de mardi excellent pour mes cancers, excellent parce que bon anniversaire à vous, premier décan, excellent pour mes scorpions, hein, là votre lucidité vous permet de réduire vos zones d'appréhension pour retrouver cet élan plus optimisant, donc, je suis hein, féru de voir le bon côté des choses et d'être optimiste et positif, et puis pour mes poissons, parce que les influences qui vous viennent du cancer, hein, de l'eau du cancer à l'eau du poisson, sont protectrices, porteuses, c'est ce qu'on appelle un trigone, donc c'est une influence qui ne vous veut que du bien, voilà, tout simplement. Et puis lorsqu'une une planète entre dans le signe du cancer, elle veut également du bien à ceux qui sont toujours pareils, 60 degrés en amont et en aval. Qui sont ceux qui sont ceux, ceux, qui, ceux, qui, ceux qui sont placés à 60 degrés en amont, en aval du cancer, ce sont mes Taureaux et mes Vierges. Ah, chacun son tour. Voilà les cinq qui euh, amorçaient cette période à peu près un mois, euh, beaucoup plus positive, positive parce que lucide et en cohérence. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ça, c'est le gros morceau, l'astre solaire, c'est toujours le gros morceau. Mais il y a d'autres planètes, on va y venir. Il y a Mercure, la communication, le mental, qui toujours, actuellement, est dans le signe des Gémeaux. Il amorce la semaine Mercure à 7 degrés du signe, donc il va y rester. Hein. 7 degrés, on est encore dans le premier des camps. Tout ce qui est, pour le coup, fluidité communicative, capacité à trouver le mot juste, à être dans le point de concorde, le, le, le, la fluidité intellectuelle, le fait d'aller directement à l'essentiel, le fait d'être optimisant dans le, la mécanique du lien, de la transmission de l'information, Mercure. Mercure, c'est son job, sa fonction, c'est un job essentiel. Mercure démarre la semaine, on, je viens de le dire, à 7 degrés des Gémeaux, premier des camps, et il arrose, en quelque sorte, de, ces, de cette fluidité d'échange, 5 d'entre nous. Il amorce mes Gémeaux, bien évidemment, c'est chez vous que ça se passe, on est toujours mieux servi lorsqu'on re, lorsqu reçoit à domicile, mais également mes autres signes d'air, qui sont-ils, on le sait maintenant, mes balances et mes versos Pour vous trois, vous êtes gagnant-gagnant au niveau de la qualité de la communication. Excellent. Et puis, lorsqu'une planète est en gémeaux, j'y reviens parce qu'il faut le resituer, ceux qui sont encore une fois en 60 degrés en amont en aval, ce qu'on appelle les sextiles, 60 degrés, sont mes béliers et mes lions. Vous cinq, au niveau de la com, toute la semaine, ça reste excellent. L'indice est très haut. Pourquoi Parce que Mercure, à la base, lorsqu'il passe dans ce secteur du ciel, est dans un endroit, dans une zone, dans un secteur, dans un contexte qui favorise justement la, la fluidité communicative. Mercure en Gémeaux est très beau. Hein, c'est ce qu'on appelle une position, lorsque Mercure est placé là, de maîtrise. Maîtrise, c'est qu'il est très puissant dans la position en question. Donc, qui sont les gâtés en matière de communication Ça va être, je le refais vite fait, mes Gémeaux, mes Balances, mes Versos, et puis mes Béliers et mes Lions. Vous cinq, tout va bien de ce côté-là, au moins sur ce domaine-là, dans ce domaine-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre On va regarder Vénus. On va regarder Vénus pourquoi Parce qu'elle change de signe, Vénus change de signe en cours de semaine. Vénus amorce la semaine à 26 degrés du signe du taureau. On l'a déjà vu, Vénus est elle aussi très heureuse dans ce signe, Vénus trouve une dimension de charme, de douceur, d'affection, de plaisir, de vivre l'instant présent, d'être dans le, la, la connexion émotionnelle, l'affect, l'amour, et puis en taureau c'est bien concret, c'est donne du charme tout simplement. Entre autres, hein, le panel est très large avec Vénus, Vénus amorce la semaine à 26 degrés du taureau donc excellent jusqu'à jeudi jusqu'à jeudi 23 à 0h36 en temps sidéral donc si on tranche les, les, les deux heures c'est en réalité c'est mercredi soir à, en gros 22 h mais pour faire simple on va dire que jusqu'à mercredi limite jeudi Vénus l'amour le charme en taureau magnifique veut du bien à mes signes de terre veut du bien à cinq d'entre nous Vénus, dans ce signe bien concret, bien pratique, veut du bien à mes taureaux. Maxi charme en ce moment, profitez-en, c'est la dernière semaine. <rire> Excellent ici pour mes capricornes, excellent aussi pour mes vierges, signe de terre, signe de terre. Et également, lorsqu'une planète est en taureau, elle apporte également du charme à mes poissons, et également du charme à mes cancers. Vous voyez, les planètes, parfois, il y a des, il y a des influences cumulées qui peuvent être contradictoires. C'est pour ça que moi, je m'appuie toujours sur ce qui fonctionne, pour ne pas polariser sur ce qui est un peu tendu. Euh, Voyant ce qui fonctionne, c'est toujours mieux. Voilà. Donc, à partir de jeudi, en revanche, hein, on l'a vu, euh, début de journée de jeudi, à la nuit de mercredi-jeudi, Vénus passe en gémeaux. Alors Vénus, passant gémeaux, qu'est-ce que ça veut dire Peut-être on sera un peu moins dans la sensualité, mais peut-être qu'on sera davantage dans, dans l'intellectualisation. Peut-être qu'avec euh, Mercure dans le même signe, on peut imaginer que si l'on met en adéquation dans le même secteur, Mercure, l'aptitude, la fluidité à l'échange, et Vénus, le raisonnement, le fonctionnement émotionnel, l'intuition, enfin le besoin d'aimer tout simplement, prend une couleur beaucoup plus axée sur la communication que sur la sensualité. Et fréquemment, lorsque, au moment de la naissance, quand je vois un thème individuel, je vois des Vénus en gémeaux, on sait à l'usage que l'axe numéro un de l'amour se situe avant tout sur notre capacité à nous connecter sur le plan purement intellectuel et la qualité de la communication au sein du couple est fréquemment l'enjeu majoritaire concernant la qualité de la relation et donc sa pérennité. Donc le fait qu'il y ait Vénus qui rentre en Gémeaux en ce moment, là à partir de, de ce jeudi, va pendant quelques semaines mettre en lumière le besoin de communiquer dans le monde intime et le besoin de communiquer avec douceur et bienveillance parce que c'est la fonction de Vénus qui consiste à trouver les points de concorde, à nous raccorder, à nous comprendre, à nous entendre et c'est une position qui n'est pas désagréable parce qu'elle invite, elle pousse, à, à créer la connexion, à créer de l'échange, à créer euh, euh, une impulsion qui attend un retour, en fait, tout simplement. Donc, si vous ressentez, si on ressent très globalement, et puis du coup, individuellement, par effet, rebond, un, un plus grand besoin au niveau de, de, des relations avec ceux qu'on aime, ceux qui sont autour de nous, de, de trouver le point d'entente, en trouvant le mot juste, en étant plus dans, dans le besoin de, de, de se comprendre, tout simplement de se comprendre, ben c'est pas mal. Voilà. Et puis ça favorise Vénus en Gémeaux, on l'a vu, cinq d'entre nous qui vont plus de charme, charme communicant, mes gémeaux, mes balances, mes versos, mes béliers et mes lions. Hein Toujours pareil. Celui qui est concerné, ceux qui sont à 60, ceux qui sont à 120. Voilà, tout va bien. Qui a d'autres Qui a-t-il d'autres Il y a Mars, Mars l'action. Mars l'action, vous connaissez l'adage, hein, Mars. Mars, la volonté, Mars, euh, je me prends par la main, Mars, euh, je suis proactif, dit Mars. Hein? Mars, puissant en ce moment, il est en bélier, magnifique, on le sait, il va y rester, j'ai noté ça, jusqu'au 5 juillet. Donc, euh, c'est encore pas mal, Mars, le, le, cette dynamique qui consiste à, à, à, à retrousser les manches. voilà. Hein? Mars, dans ce signe, apporte une pêche, une énergie, une volonté, une sorte de dynamique particulièrement active, moteur, pour prendre des initiatives, pour qui pour mes Béliers, c'est chez vous, mais également pour mes lions mais également pour mes Sagittaires, dont je n'ai pas beaucoup parlé. C'est vrai que vous, quand il y a des planètes en gémeaux, ben, c'est un peu une opposition, ça fatigue un petit peu, ça rend plus impatient, mais bon, ce n'est pas bien grave. Parce qu'il y a Mars et, et toujours Jupiter jusqu'au 28 octobre, lui donc vous avez le temps, qui sont actuellement dans le signe du Bélier. Mars, l'action, Jupiter, l'expansion, l'optimisme, la chance, tous les deux dans le secteur du Bélier, jusqu'au 28 octobre pour Jupiter et de mémoire jusqu'au 5 juillet pour Mars. Les deux dans secteur là, euh, dynamise, favorise, alimente la, la, la, le côté moteur euh, qui prend les choses en main tout simplement, pour qui Pour 5, pour mes béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires, hein, Mars et Jupiter c'est quand même des trucs absolument magnifiques pour être optimiste actif, hein, optimiste Jupiter, actif Mars, voilà les deux compte, qui, qui créent cette synergie là, et puis également pour mes gémeaux 60 degrés et pour mes versos 60 degrés, vous 5 Mars et Jupiter, vous veulent du bien, c'est très clair. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ben, J'ai Jupiter, Jupiter on l'a vu, Saturne en verso, toujours pareil, il est rétrograde, il nous fiche la paix jusqu'en octobre, Pluton rétrograde, il nous fiche la paix jusqu'en octobre, les deux planètes un peu de rigueur, Saturne et d'anxiété, Pluton là, on peut espérer que jusqu'à mi-octobre on est un peu tranquille parce qu'ils sont en marche rétrograde, donc moins influents. J'ai toujours Uranus à 17 ⁇ degrés du taureau, donc on sait mes deuxièmes des camps taureaux, mes deuxièmes des camps vierges, mes deuxièmes des capricornes, en ce moment les projets qui sont en train de de maturer tout simplement, euh, mérite qu'on s'y arrête, attention en revanche avec le Uranus, mais là, il n'y a plus d'aspect particulier, donc pas bien grave, euh, qui forme du coup des carrés, avec mes deuxièmes décans Verseau, mes deuxièmes décans euh, Lion et opposé avec mes deuxièmes décans Scorpion, pas de prise de position active, pas de situation trop tranchée. Voilà. Servons-nous de cette dynamique uranienne pour, euh, pour avoir l'impulsion d'être plus novateur, créatif, original, inventif, tout simplement. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà, c'était un peu le tour des planètes. Je voudrais vous parler de quelque chose qui. Que, je, je reviendrai, je vais vous faire après la. La, la, la nouvelle lune du 29, mais il y a un point sur lequel j'aimerais m'arrêter très succinctement, j'appelle ça l'intelligence du cœur. Voilà. Pourquoi Parce que l'arrivée euh, de l'astre solaire dans un signe d'eau, et surtout dans le signe du cancer, marque une sorte de virage. Hein. On est moins dans l'intelligence analytique, hein, purement synthétique, de, de pure lucidité, euh, lorsqu'il est notamment en gémeaux, qui est un intellectuel pur en général, hein, pour entrer en cancer, et en cancer, lorsque les planètes rentrent dans ce secteur-là, on est beaucoup plus dans l'univers de la Lune, l'univers des émotions, et ce qui est intéressant, voilà l'idée sur laquelle je voudrais qu'on raisonne ensemble, c'est lorsque je vois une carte du ciel individuelle, nous sommes construits tous hein, sur un système très binaire à la base, qui est, depuis l'aube de l'humanité, une partie solaire qui représente là où on sortait à l'époque, il y a 2-3 millions d'années, on sortait de la cahute, de la grotte, de là où on vivait en tribu, et dès qu'il y avait un de lumière, on sortait pour aller chercher de quoi s'alimenter. On allait à la pêche, à la cueillette, à la chasse, c'est la Conscience, solaire, lucidité, on se fixe des objectifs, des caps, et on doit euh, se substanter, comme on dit, on doit trouver de quoi se nourrir pour survivre. Ça, c'est la condition solaire, hein, les axes lucides, hein, le, le cap dans la vie, je suis très attaché à la notion du cap. Et puis, en écho, vous avez le monde intime, le monde intérieur. Quand on avait crapahuté toute la journée, on retournait dans l'environnement intime, avec les proches, euh, voilà, dans la crotte, dans la, dans la cahute, dans la, avec la tribu. Et là, on était obligé, obligé, pour, pour assurer la pérennité du groupe, de fonctionner sur un monde qui n'était plus un monde offensif, mais un monde absorbant, un monde émotionnellement dominant, un monde axé sur le, le, la recherche de points de concorde d'un point de vue purement émotionnel et intuitif, une sorte d'intelligence émotionnelle en fait et on regarde, quand je regarde une carte du ciel c'est toujours intéressant de voir sur quel pilier on s'appuie parfois c'est équilibré, hein. vous avez des profils qui sont à la fois, ce qui est le but hein, trouver un équilibre sur des objectifs conscients, lucides, tête froides et euh, préserver notre capacité à travailler sur notre monde intime pour être perméable et accessible et proche sur le plan émotionnel, c'est un jeu d'équilibre et lorsqu'on regarde une carte du ciel hein, on voit lequel des deux est prédominant, ce qui est souvent le cas, vous avez des qui sont plus axés sur le cerveau froid, analytique, et d'autres qui sont plus axés sur l'intelligence des, des relations humaines, tout simplement, la perméabilité émotionnelle, qui est une richesse énorme, bien évidemment, et, et ça on le voit, et l'entrée du soleil en cancer va faire glisser légèrement le courant dominant sur quelque chose qui s'apparente davantage à de l'intelligence émotionnelle. Tout simplement, voilà. Mais c'est intéressant de voir tout le thème. Je vous ferai Mercure un jour, parce qu'il y a des signes où, où l'intelligence va être plus intuitive. Par exemple, Mercure en poisson est beaucoup plus fin pour s'imprégner du ton de ce qu'on dit plutôt que du contenu. On, on fonctionne plus à l'instinct, l'instinct qui est une, un talent exceptionnel qu'on oublie trop souvent. Et vous avez des Mercure en Capricorne qui sont des, des merveilles de synthèse et d'analyse pure, pure, pure. Hein. La marge d'erreur est extrêmement réduite lorsqu'ils disent quelque chose, ils sont pleins dans le dent. Et donc, on a des modes de communication qui s'appuient sur des systèmes, pas de réseau, mais des systèmes d'association d'idées où on va euh, mettre l'accent davantage sur de l'intelligence analytique ou de l'intelligence intuitive. Et ça, c'est passionnant partie de toutes les finesses qu'on adore en regarder ensemble. En tout cas, moi j'aime bien. Merci pour vos gentils likes. Moi je suis très très sensible à vos likes. Voilà, ça me fait plaisir. Quoi. Puis c'est bien, puis ça me fait, ça m'encourage, hein c'est tout bête. On se dit à très vite, à la semaine prochaine dans tous les cas. Merci.